Qu'est-ce qu'il tu fais là Je sais pas Mais chut Écoutez S'il vous plaît, un peu de silence Monsieur le maire a quelque chose à vous annoncer euh... Taisez-vous Mon père va parler euh, Merci Émilie En effet, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer Le cinéaste Georges Mériès qui a tourné un film dans notre village il y a quelques mois est de retour Pour faire la fête au village, le retour <rire> Euh, non, il vient nous présenter son film. Aussi, j'ai pensé que vous pourriez organiser un petit événement pour l'accueillir. Toutes les idées sont les bienvenues. On pourrait faire une fête Une chanson Une chanson Un feu d'artifice Oh non, des manèges avec de la barbe à papa. Pourquoi pas une grande fresque qui représenterait une scène de cinéma Ah oh oui Mais où Sur le mur près de chez Madame Pinardel. Elle dit toujours que c'est trop triste un mur si blanc. Oui, j'avoue que moi aussi, ce mur m'a toujours un peu déprimé. C'est une excellente idée, Martine. Oh, bonne idée C'est nul une fresque, c'est tellement banal. Moi, si je fais quelque chose, ce sera 12 000 fois mieux. Et on peut savoir ce que ce sera ton truc vraiment original, Madame Je fais Tout Mieux que les autres Euh, ben, euh, je ne vous le dirai pas. Comme tu veux, Émilie. Il y aura donc deux projets. Celui de Martine et le tien. Voilà, deux projets. Un génial et un tout pourri. Mmh. Tu ne veux vraiment pas travailler avec nous, Émilie Ce serait beaucoup plus amusant. Pas question, vous n'êtes pas à mon niveau. Et puis, j'ai une vision personnelle de l'art cinématographique. Et c'est quoi cette vision C'est ça Ce sera une statue végétale de moi, en star de cinéma. Je croyais que tu avais horreur du jardinage. Oui et alors J'ai jamais dit que c'est moi qui la ferais. Ce sera Vincent Vincent Oh, oh le, pauvre. le pauvre Là on fait un superbe paysage genre western Ici deux cow-boys avec une diligence Pourquoi ce sera un western d'abord Pourquoi pas un film d'amour Parce que dans les films d'amour il se passe jamais rien Ouais et bien dans les westerns non plus Voici, il y a des coups de feu Pan, pan, pan Oh super Faisons les deux, un western d'amour Oui bon bah, paysage romantique ou paysage western Il nous faudra toujours un escabeau pour peindre les nuages C'est pas, pas faux Hein oh. Je vais en chercher un chez moi Commencez sans moi Je te rappelle que je suis la fille du maire Alors t'as intérêt à faire ce que je te dis que ce soit parfait Parfait Oh là là là là là là Ça va Vincent <rire> bah, Elle est bien gentille, Émilie, mais c'est pas évident ce qu'elle me demande En plus, je le maîtrise pas bien ce fichu tailleux euh, Oui dis donc, ça m'a l'air vraiment compliqué Mais bon, je suis sûre que tu vas très bien te débrouiller C'est gentil Martine, bon, allez, c'est parti Bien dégager derrière les oreilles Je te dis que c'est volontaire. Tu me crois ou pas Bah. Euh... Ah oh <rire> ça ressemble, non euh... Oh, elle va être furieuse. Mais c'est cet engin de malheur. Je sais même pas comment ça marche. Pourquoi tu ne lirais pas le mode d'emploi <rire> euh, euh. Oui, c'est. <rire> Euh, puis, puis De toute façon, on n'a pas le temps euh, Si Emily voit ce massacre, ça va être ma fête Attends, j'ai une idée Voilà Et en attendant de trouver une solution, on va y poser un panneau interdit au public Comme ça, personne n'aura l'idée de venir fouiner Tiens, je te laisse écrire Écrire Bah oui, vas-y <rire> Oui, <rire> bien sûr ah. Ben, pour tout dire, je sais pas très bien lire ni écrire Quoi Oh, mais qu'est-ce qu'elle fabrique Elle nous a oubliés ou quoi Mais non, c'est pas le genre de Martine T'inquiète pas, elle va arriver C'est mon secret, je l'ai jamais dit à personne oh, j'ai tellement honte Ne t'en fais pas, Vincent, ça peut arriver Hé, hey, si tu veux, on peut lire le mode d'emploi ensemble Comme ça, tu pourras rattraper les dégâts tu ferais ça Ah bah c'est pas trop tôt Bah alors, qu'est-ce que tu faisais On t'attendait Où il est l'escabeau Ah oui, l'escabeau, j'ai... Oh j'ai complètement oublié Écoutez, je suis désolée mais... Comment c'est sans moi Je vais pas pouvoir rester Quoi Oui, enfin j'ai... J'ai un truc à faire Un truc super important Un truc elle aurait pu trouver une vraie excuse au moins Coucou Dé... Déma... démarrer le... taille... taille... le ta... Taille... Le taille est grâce au starter situé sur le capot central C'est quoi un starter Un starter ça aide à démarrer le moteur quand il est froid Hé hey C'est ça que je faisais mal Ah ben tu m'auras appris quelque chose Bon, continuons La vitesse de coupe... de coupe Ben, où il est encore passé ce Vincent Il a peut-être déjà fini Pour faire mon portrait ça prend du temps, je vais regarder Non, c'est écrit interdit au public je ne suis pas le public, je suis l'œuvre. Ah Quoi, qui qu a Regarde, regarde ce qu'il a fait. Oh, c'est toi ça? Ça te ressemble pas trop. Pas trop? Pas du tout, oui. Viens, il va m'entendre celui-là. Ah, euh... hey, je lâche! Ça veut dire euh, par terre J'aimerais quand même bien savoir ce que c'est, son truc important Moi je sais où elle est Martine Je l'ai vu partir avec Vincent dans son triporteur Ils allaient vers la cabane hein mmh. Mmh. Vous n'auriez pas vu ce gros nul de Vincent Je le cherche D'après ce qu'on sait, il est à la cabane Avec Martine Avec Martine Oh, J'aurais dû m'en douter, elle fait tout pour saboter mon œuvre Pour en se lancher <rire> non Vincent, enclenché Bah tout à l'heure ça faisait S euh, Ça dépend, un C devant une consonne ça fait que Quoi C'est pas vrai Martine t'apprend à lire Non, non, non, non, c'est pas ça, je sais déjà lire, enfin un peu Ha Quand mon père va apprendre qu'il emploie un illettré, il va te renvoyer et ce sera bien fait Oh non, c'est pas possible J'aime tellement mon travail Émilie Attends Émilie Quelle peste celle-là Qui ça Martine Papa Papa Il a tout massacré et en plus il sait pas lire Il faut le renvoyer, c'est un nul Mais qui ça Vincent mmh. À cause de toi, je vais être la honte du village Il faut le renvoyer papa c'est pas de sa faute, Émilie Toi, on t'a pas sonné Ça suffit, Émilie, calme-toi Je n'ai aucune raison de renvoyer Vincent Il fait très bien son travail Très bien son travail Viens voir s'il fait très bien son travail Regarde, t'appelles ça faire très bien son travail Euh... C'est le tailleux, il faisait pas ce que je lui demandais Évidemment, quand on sait pas lire C'est méchant de dire ça, Vincent n'y est pour rien je m'en fiche. Je dirais au réalisateur que c'est Vincent qui a tout raté. Eh bien justement, voilà notre artiste. Mon cher Georges Mériès, c'est une joie de vous revoir. J'allais vous retourner le compliment, monsieur le maire. Oh, mais c'est Martine. Tu es toujours aussi jolie. Et voilà Émilie. Toujours aussi... souriante. Comme je vous le disais dans ma lettre, j'ai demandé aux enfants du village de réaliser des travaux sur le thème du cinéma. Eh bien, voyons cela. Mmh. Original. Euh, je ne suis pour rien dans ce désastre. Ah. Et en fait, je vous attendais. Euh... <rire> oh oh oh C'est <scene classics again> oh oh。oui, pas du tout ce qu'il devait faire. Voilà le vrai modèle. C'est moi, une star de cinéma. Mmh, un peu conventionnel, hein. Et tellement narcissique. Mmh. Ça veut dire quoi narcissique euh, Tu peux pas comprendre. Bah écoute, c'était formidable, Vincent. Non mais non seulement tu as fait de l'art, mais tu l'as fait en direct. Un vrai spectacle, un vrai talent, bravo <rire> Oui mais sans Martine, j'y serais jamais arrivé Vincent, si tu as besoin d'autres cours particuliers, n'hésite pas J'allais te le demander, j'ai vraiment envie de savoir bien lire Et voilà Quel est le titre Western d'amour inachevé, euh, sans escabeau et sans Martine oh, J'adore, j'adore euh, et vous faites euh, pourquoi sans Martine oh, Parce qu'elle avait un truc à faire. Oh mmh. <rire>